Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender version 2.8. Nous allons voir comment mettre une image en fond, une image modèle. Alors pour cela, rien de plus simple. Euh, D'abord je supprime le carré. Donc, Je sélectionne mon carré, en principe il est déjà sélectionné. Hein. Et puis on appuie sur supprimer, ou alors on peut faire clic droit. Et on fait euh, delete, ou x. Si j'appuie sur x, on peut supprimer, plusieurs options. Euh, voilà. Après on appuie sur add. On va dans Image, Background, on sélectionne notre image, moi je l'ai mis sur le bureau, on load background image. À ce moment-là, notre image se place en fonction de notre vue. On va bien repositionner cette image. Donc pour cela, on va cliquer sur la toute petite flèche. Soit on clique sur la flèche, soit on peut également appuyer sur N, qui fait apparaître le menu Transform. Euh, on va mettre ici en X90. En Y et en Z, on, on met 0. Donc petite astuce, je me mets ici, je clique, je glisse. Et je peux maintenant taper 0, et automatiquement, en Y et en Z, j'ai 0. Et voilà, j'ai mon image qui est bien positionnée. On peut gérer facilement l'opacité de cette image. Donc il faut cliquer sur ce petit pictogramme-là, Objet Data. Activer Use Alpha, et on peut, euh, on a une glissière. Là, on clique, on glisse, pour jouer avec la transparence. Voilà. Euh, bon, bah là, on peut jouer sur la taille. Là, on peut déplacer sur l'axe des X, des Y. On a des petites options ici. Voilà, là ça permet d'avoir l'image, on la voit des deux côtés. Là on la voit que de face, et là on la voit que de dos. Voilà, bon, il y a d'autres petites options. Voilà, merci pour, merci d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.